De l'énergie pour me lever, de l'énergie pour Pour commencer, pouvez-vous vous présenter Je m'appelle Céline, j'ai 40 ans à l'heure où j'ai fait cette vidéo, j'aurai 41 ans à l'heure où vous l'écouterez. Et j'étais auxiliaire petite enfance en crèche avant d'être placée en retraite pour invalidité. Je m'appelle Émilie et j'ai 47 ans. Bonjour, je m'appelle Jenny, j'ai 39 ans et auparavant j'étais auxiliaire de puriculture en centre hospitalier dans les Hauts-de-France. Je m'appelle Isabelle, j'ai 49 ans, j'ai le MSFC depuis 2 ans, en état modéré. Aujourd'hui, petit crash, donc imaginez les états sévères. Je m'appelle Leslie, j'ai 27 ans. Je m'appelle Stéphanie, j'ai 48 ans et je suis malade depuis 12 ans. Je m'appelle Ulrike, j'ai 54 ans. Je suis malade depuis 10 ans et je ne peux plus travailler depuis 5 ans maintenant. Combien de temps s'est écoulé entre les premiers symptômes et le diagnostic Les premiers symptômes sont apparus à l'âge de 19 ans après avoir eu la mononucléose. Ils ont toujours été omniprésents, jusqu'en 2014, où ils ont pris une place importante dans ma vie, après que j'ai eu la grippe et que j'ai subi une grosse opération. En octobre 2016, ma vie a complètement basculé. Et j'ai eu mon diagnostic début 2017. Il s'est écoulé euh, entre le début des symptômes et le diagnostic, ou plutôt les diagnostics puisque j'en ai eu deux. Donc une première fois un an et le deuxième euh, au bout de, de six ans. Entre les premiers symptômes et mon diagnostic se sont passés dix ans. Quinze mois se sont écoulés. Entre le début de la maladie et le diagnostic officiel que j'ai pu obtenir au centre hospitalier d'Angers, qui était celui d'encéphalomyélite cependant, euh, très rapidement, dès les premiers mois, j'ai découvert par moi-même euh, ce que j'avais grâce à mes propres recherches sur Internet. Entre les symptômes les plus marquants et le diagnostic, s'est écoulé deux ans, mais je pense que les premiers symptômes euh, étaient apparus plusieurs années avant. Le médecin traitant a diagnostiqué le syndrome de fatigue chronique après deux ans à peu près. Premier symptôme en avril 2018, diagnostic en septembre 2018 en médecine interne. L'avant et l'après, gros choc. Quel est le changement le plus important dans votre vie depuis que vous êtes malade J'ai envie de dire que c'est même pas quel est le, le changement, mais les changements, le bouleversement, le chambardement, la, la tornade, le tsunami, parce qu'en fait on n'a plus de vie. Nous, Nous sommes condamnés confinés en fait. Je suis passée de femme très active à plus rien. Euh, J'ai pas mal de mes relations amicales qui ont explosé. Euh, y compris des relations familiales d'ailleurs. Je suis très fortement diminuée, affaiblie, j'ai une, une multitude de symptômes qui m'handicapent au quotidien. C'est le fait de ne plus pouvoir travailler comme avant. Euh, même à mi-temps, euh, ça n'a pas duré longtemps et je suis en arrêt maladie constant depuis 2-3 ans. Je m'occupais de la famille, de la maison, j'adorais faire des petites pâtisseries et je faisais même du bénévolat dans une association. J'ai perdu la possibilité de faire du sport alors que j'étais une grande sportive. Je ne peux presque plus entretenir ma maison. Je ne peux marcher que sur de courtes distances, avec une canne. Je ne peux presque plus sortir et quand je sors, c'est en fauteuil roulant. Et quand on arrive à voir euh, des amis ou faire une petite sortie, euh, c'est juste merveilleux. Si vous guérissez, qu'est-ce que vous aimeriez faire ou refaire Je ne crois pas que je vais guérir en fait. Mon travail principal consiste à accepter... Euh, de vivre mes limites actuelles et, et de vivre au mieux euh, dans ces limites. Donc je ne peux pas m'accrocher à une pseudo-guérison. J'essaie de vivre maintenant et, et de ne pas penser que ce sera mieux après. Et je retournerai travailler avec énormément de plaisir. Je rêve d'une grande balade, de marcher, marcher, marcher, courir, sauter, danser. J'aimerais tellement retourner à la montagne Faire une randonnée en famille. J'aimerais au moins retrouver une bonne partie de mes facultés. Sortir tout le temps, voyager, passer du temps dehors en famille et savoir que je ne le paierai pas après. Je pourrais aussi de nouveau partager plein d'activités avec ma fille. Et me sentir libre et surtout libérée. Enfin, être comme tout le monde. J'aimerais pouvoir... Avoir un minibus où je puisse dormir et aller visiter toutes les personnes qui sont en état sévère pour leur apporter un peu de, de chaleur. Ça c'est vraiment mon rêve. Il ne s'agit pas d'une fatigue mais d'un épuisement très profond. On se sent mort, complètement vidé à l'intérieur. Je me bats, j'essaie de guérir toute seule parce que pour l'instant il n'y a pas de remède. Miracle si c'est donc notre volonté, notre force de vouloir guérir parce que n'est pas des dépressifs. On se bat, c'est notre corps qui suit pas. Nos jambes, nos bras. Je veux de pour lever, de l'énergie pour de l'énergie pour vêtir, pour manger, pour sortir. Je veux ça.